nous nous trouvons dans la rue de la maison natale de pierre Rambaud. pierre Rambaud est né à Alvar en 1852 et il est mort en 1893 à Paris. Il est né dans une modeste famille. Il s'engage dans l'armée à l'âge de 18 ans. Après la guerre de 1870, il fait 5 ans de service militaire à Grenoble pendant lesquels il étudie la sculpture, puis il est reçu en 1878 à l'École des Beaux-Arts de Paris, où il est l'élève de François Jouffroy. Plus tard, il eut un concurrent qui s'appelait Rodin, qui était déjà célèbre et pourtant très jaloux de Pierre Rambaud. Il a d'ailleurs détourné ses commandes Rodin a ainsi occulté sa célébrité. C'est pour cela qu'on ne peut pas voir facilement les œuvres de Rambaud. Il y a eu une exposition à Alvar, mais aujourd'hui les statues sont dans les réserves du musée et donc on ne peut pas les voir. Avant, il y avait une statue en bronze qui se trouvait place de la Résistance. Malheureusement, elle a été fondue pour faire des arbres. Il en reste une copie dans le parc de jeux d'enfants sur la place.